Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Je Mars, est-ce que vous pouvez confirmer que votre, est fils, que vous est pensez que votre fils est encore vivant C'est le tueur aux origamis C'est une possibilité. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. Je m'appelle Madison Page. Je suis journaliste. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Agent Norman Jeden, du FBI, dites-moi ce que vous savez. Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. Je crois qu'on tient le tueur aux origamis. Je veux que récupère tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Je veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors sans consacrer. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan Le tueur se promène en liberté en ce moment. Ethan Mars est innocent. J'en ai la preuve.